Bonjour les amis, bonjour à vous c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien j'espère que vous allez très bien. Moi je suis ravie donc de refaire cette vidéo pour vous. Et cette vidéo concerne la nouvelle lune donc du 7 décembre 2018. Et ce 7 décembre 2018, décembre, regardez, à nouveau... Mercure repart en direct du Scorpion, Roum, ça y est, il décampe à nouveau, il reprend sa course directe, Eh ben, dit donc ça a l'air de fusée hein, dans ce coin-là, mine de rien, parce qu'il y a toujours quand même le fameux grand Jupiter qui est là et le Soleil qui est conjoint avec la Lune, waouh, c'est vraiment un bouquet, un bouquet de vivacité, Hein, il y a un réveil comme ça qui est quand même euh, incroyable. À un moment donné, il y a eu une petite rétrogradation, ré rétrogradation avec Mercure, euh, mais Mercure a un rôle de tissage. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui n'est pas bien, disons, installé ou quoi que ce soit, lui, il revient et quelque part, il retisse des liens, hein, il fait un espèce de surjet, hein, comme une belle couturière et tout, de façon à ce que vraiment son tissu et sa couture, elles soient vraiment bien, bien faites. Hein. Alors, voilà, maintenant, euh, il repart. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux mercure Ben, naturellement, c'est la volonté, c'est côtés aussi intelligent et tout, c'est aller au plus profond de soi-même. Maintenant, il y a quelque chose, il y a quand même une expression de soi qui sort. Ça va, il y a eu une introspection... Il y a eu euh, vraiment un moment, disons, de réflexion, où quelque part, entre parenthèses, on était dans le trou, mais pas tout à fait, parce que on était justement en train de faire une espèce de tri, de tri intellectuel, mais également, disons, en ce qui concerne le cœur, et surtout ce qui est vital. Qu'est-ce qui a de vraiment de l'importance pour nous Apparemment, donc, apparemment, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, naturellement. Un, il faut un temps sans peu, naturellement, de bonne volonté concernant l'homme et l'envie de prendre, naturellement, euh, des décisions, on va dire, cohérentes pour faire avancer sa vie. Et là, quelque part, vous, moi, tout le monde, on va se rendre compte, d'une certaine façon, que... Euh, euh, il y a des communications, il a des fonctionnements, disons, euh, qui sont quelque part, on va dire obsolètes. Mercure, il faut savoir une chose, c'est quand même, on le sait bien avec le fameux Sagittaire, que ça représente vraiment euh, l'avancement, la, la connaissance, euh, les nouvelles technologies, euh, la modernité, euh, également le pouvoir, hein, le, la Là, la tête, également, ça représente aussi euh, euh, la capitale euh, d'un pays, hein, concernant, disons, moi, mes cartes, hein, et également, disons, de ses frontières et également de ses limites, quelque part. Hein. Alors, je, repris à nous, eh bien, on réalise, disons, notre potentiel, notre capacité, disons, à pouvoir gérer... Euh, nos sentiments, euh, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, comment faire. Il y a un côté, disons, parce que Mercure était en... en, en les Gémeaux, pardon, était, avait la, la la pleine lune, donc, euh, et maintenant, pouf, euh, ce fameux, euh, cette lune, elle va euh, en Sagittaire. Ça, je vous avais montré que les Gémeaux étaient juste en face du Sagittaire, donc il y a quelque chose, disons, où on est allé vraiment chercher les informations un peu de tous les côtés hein, cette quinzaine euh, précédente. Résumer ça plutôt. Euh, et et C'est pas qu'on a fait le tour du problème, c'est-à-dire que le problème, tous les dossiers, quelque part, étaient déjà sur la table. On est en fin d'année, quelque part, c'est aussi une question, disons, de bilan, de bilan de vie et tout. C'est un climat qui nous invite aussi, naturellement, à faire ça et à trouver, disons, euh, l'essence de notre existence. C'est pour ça que le Mercure, disons, il est reparti à nouveau en scorpion pour avoir vraiment, euh, quelque part, des informations très très sûres, pour nous titiller encore, de façon à ce qu'on puisse vraiment aller au fond de notre pensée, si jamais on n'y était pas allé, c'est-à-dire au bout du projet, au bout de ce qu'on a dans la tête. Pourquoi je vous parle beaucoup de Mercure là Je vais vous le dire, c'est parce que tout simplement, se trouve en scorpion, à l'heure actuelle, bon, il repart en direct pour le 7 décembre, d'accord C'est un signe martien. Hmm Bien, dans son autre signe martien, hmm, nous avons Uranus. Donc, dans deux signes martiens, on a le grand Uranus et son, quelque part le petit Uranus qui s'appelle Mercure. Donc, il faut comprendre que là, il y a, on met vraiment le doigt euh, sur, euh, disons, le la, notre capacité à décider, vigueur physique, mais également aussi l'endurance. Cette résilience également qu'on a en nous, cette capacité de lâcher des choses qui sont complètement obsolètes ou de réaliser ne serait-ce qu'elles sont obsolètes pour notre fonctionnement de vie afin, disons, de pouvoir partir avec quelque part des bagages qui sont utiles. C'est pas la peine de se charger inutilement. C'est un petit peu le, le, le conseil et le langage, là, qu'on entend entre le fameux Bélier et le Scorpion. Sachant que ça correspond, Bélier Scorpion, à toute une marche, du début à la fin. C'est-à-dire au point de vue vigueur et projet. D'accord Bien, mais alors, où se trouve leur planète, la fameuse Mars, hein puisque ce sont deux signes martiens eh bien, Mars se trouve en poisson. Mars se trouve en poisson. Eh bien, dites donc, mes amis, c'est-à-dire que là, il y a une activité, disons, sous-marine, qui est quand même assez phénoménale. Alors, euh, <rire> bien sûr, ça c'est vraiment le cliché. On dit que Mars en poisson, ou dès que Mars est dans un signe d'eau quelque part, il y a un effet de rouille, mais là vraiment, effectivement, ça rouille. D'autant plus qu'il y a Neptune et qu'il y a des, en ce moment des activités et des, des choses qui se passent qui sont extrêmement euh, fortes. Le poisson, l'air du poisson, nous quittons l'air du poisson pour rentrer dans l'air du Verseau. Ça se chevauche, vous voyez, hein, c'est comme l'aube et le jour qui arrive. C'est jamais tranché direct et il se chevauche en ce moment. Et effectivement, pour pouvoir, là, je vous parlais, disons, de petits bagages, qu'il faut savoir, disons, lâcher, lâcher, lâcher, là, ça devient quelque part tout à fait vital. Il faut vraiment couper les liens naturellement, avec tout ce qui était obsolète, obsolète vraiment dans notre vie. Là, on reprend, disons, dans le sens où c'est tout à fait vital. Bien, euh, bah, le poisson, bien sûr, on sait euh, que ça représente, disons, la maison ou de l'accouchement, c'est-à-dire de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire... Que ça c'est le ventre de la maman et naturellement le premier cri du bébé qui vient au monde se passe en bélier donc c'est un petit peu normal quelque part que le poisson il est disons une charge euh, disons très martienne hein, pour activer justement disons ce changement de situation de position et de renaissance quelque part ou de naissance à une nouvelle façon disons d'exister donc il y a toujours naturellement dans le dans le dans, dans un accouchement disons on a toujours une image naturellement de sang mais euh, un accouchement peut être très très beau dans le sens où euh, il peut être atténué en douleur on le sait bien ou alors, ça peut être extrêmement brutal. C'est ce que nous montre en ce moment, disons, la vie. C'est-à-dire que cette façon de venir à un nouveau monde, d'approcher, disons, ce nouveau monde qui est l'ère du Verseau, peut se faire naturellement en, euh, beaucoup plus tranquillement euh, que si, disons, la mère elle était laissée là, disons, en, en douleur vous dites, mais pourquoi on parle de la nouvelle lune, là On parle plus que de la nouvelle lune, mes amis, parce que là, maintenant, il va falloir petit à petit comprendre, disons, et intégrer euh, peut-être d'autres euh, notions, disons, plus élevées concernant, disons, euh, l'influence des planètes. Alors, mais, pourquoi Parce qu'on va tout simplement dans, dans, vers l'ère du verso, hein donc c'est normal hein, qu'on grandit naturellement euh, en sagesse, en connaissance pour pouvoir évoluer et être bien. Alors le bon, euh, la bonne nouvelle là-dedans, hein, la bonne nouvelle, c'est que ni plus ni moins, tous ces bouleversements, disons planétaires, on va dire, euh, nous incitent à, à, à, à être soi-même, à être beau, à être bien à retrouver disons le sens de sa vie, le sens de sa vérité hein, sur le plan vraiment euh, de l'action, de tous les jours et tout, on aura euh, envie d'exprimer vraiment disons, euh, sa propre personnalité et on va avoir envie, disons, de poser naturellement euh, euh, sa vocation, on va dire, pourquoi on est venu ici, notre mission, etc., euh, c'est troublant ce truc, pourquoi on, on, on est ici comme ça sur Terre, c'est un petit peu agaçant parce que ça ne peut pas se résumer, disons, à une, à une continuité, disons, d'éléments comme ça qui nous emmènent de, de la naissance jusqu'à la mort, c'est pas possible, hein. Voilà. Alors, il euh, y a peut-être euh, autre chose dedans. ben c'est pour grandir. C'est pour naturellement révéler le meilleur de soi-même. Hein. Mais dans quel sens Mais dans quel sens, mes amis, ça hein, Ça, ça reste vraiment des grands mystères. À moins que, à moins que, on ait des informations qui, sont, euh, qui soient supplémentaires. On verra ça plus tard. Pour le moment, disons, concernant, disons, toutes ces conjonctions, je voudrais vous dire, premièrement, que ça risque, disons, d'énormément bouger. Faites attention, c'est quand même dangereux. C'est une période qui est dangereuse dans le sens où vous pouvez avoir euh, par euh, distraction, on va dire, énervement, distraction, on peut le côté comme ça, parce qu'on a beaucoup d'informations, on risque euh, de. de d'avoir des, des... de faire des, des mauvais pas, des mauvais pas, d'avoir des accidents fâcheux, c'est-à-dire, ça peut aller, disons, euh, de simplement, ben, on se cogne, disons, on cogne deux voitures, mais ça va pas plus loin que ça. Euh, ça veut dire, euh, on peut-être, on va perdre également des papiers. Là, on parle de corps, on parle d'esprit, on parle d'intellect, on parle de tout. On va parler aussi, naturellement, d'enfants, puisqu'il y a des signes d'eau qui sont, qui sont là. Euh, D'émotions, alors ça peut être, disons, le, le, le rapport à l'autre, comment on se parle, comment, disons, on communique entre nous, euh, les mauvais mots, les mauvais pas, les, le, le truc même qu'on n'a pas voulu faire, euh, on, on parle plus vite hein, euh, qu'on ne pense, c'est parce qu'on a voulu dire, hein, mais on l'a quand même dit, euh, ça fâchait. Vous voyez, euh, j'ai voulu vite faire, j'ai rangé mes papiers n'importe où, je les retrouve plus. Euh, tout d'un coup, on court, parce qu'on a même oublié euh, euh, que qu'aujourd'hui, bah, euh, euh, les horaires, par exemple, d'école, c'est une autre. C est, c est, ça a changé, et puis il fallait vite aller chercher l'enfant, on a oublié, on court. Enfin, vous voyez, genre de choses. Partout, on peut être perturbé, c'est-à-dire troublé. On est troublé en ce moment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations euh, qui arrivent et de contre-informations qui arrivent. Euh, c'est très électrique, ça c'est sûr. Alors techniquement, dans le monde, euh, bah, naturellement c'est agité. Quand c'est agité, il vaut mieux rester un petit peu plus calme. Hein. Euh, c'est mieux, disons, de protéger, disons, euh, quelque part... Euh, quand il y a un danger, il faut quand même toujours protéger un petit peu sa vie, sa tranquillité d'esprit, euh, baisser naturellement euh, euh, le ton Ça fait un moment que je dis ça, disons, parce que c'est vrai que c'est très très très très fort par rapport aux échanges verbaux. C'est très très fort. Ça fait un moment que ça dure. Hein faire semblant le son d'oreille, je t'ai pas compris et tout euh, ou, euh, le, le truc très euh, manipulateur euh, de, de toujours, ça peut être chez, chez, chez vous ou chez l'autre, hein, euh, de prendre le pouvoir, Sagittaire, euh, pour avoir toujours le dernier mot. Voilà, euh, donc quand c'est comme ça, ça ce n'est pas la peine plaisir que l'autre il est le dernier mot de toutes les façons ça mène à rien c'est la provoque l'histoire d'avoir de vouloir le dernier mot c'est toujours une forme de, de provocation euh, après vous savez ça dérive et on sait même pas pourquoi on en est arrivé là ouf faut vite arrêter quand c'est comme ça ne faut même pas y aller je vous dis franchement alors donc entre toutes ces perturbations, il faut savoir une chose, quand même, ce qui est au milieu et ce qui est très fort, là, heureusement, on a des aides, dans le sens où c'est une semaine qui est assez euh, chargée, on va dire, en lumière. Et oui, mes amis, sur toute la Terre, c'est une période euh, c'est une période où il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens et eh ben, qui prient. Et bien quand il y a des prières, ça élève les énergies et vraiment ça apporte énormément de lumière à la terre, hein, à la terre tout entière. Et c'est une période, voilà, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tout autour de la terre, selon, disons, leurs habitudes, disons, ont des rites particuliers qui font... Qui prie, il prie, il prie, et ben ça apporte des bénédictions. Vous voyez, et là, quelque part, ça contrecarre un petit peu toutes ces tensions. Alors, que je sais qu'une prière remis, disons, à râler pâquerette, et croyez-moi, c'est pas râler pâquerette, mais au plus simple, c'est de remercier. Remercier, mes amis, siens, si vous savez comment ça peut, disons, quelque part, vous apporter de l'aide à un moment donné, c'est comme si à chaque fois, il y a une fleur, une fleur, vous remerciez, boum, il y a une fleur qui se colle quelque part sur vous, vous ne voyez pas, mais après vous allez avoir un bouquet de fleurs et tout, tellement vous allez remercier. Alors remercier c'est quoi Oh là là, alors le so... quand vous vous levez, ah ben dites donc, il y a le soleil, c'est formidable c'est la lumière. Hein. Le soir, il y a la lune qui arrive. À nouveau, la lumière. Hein. Hein Donc, il n'y a jamais, comment ça s'appelle, de nuit complète. Déjà, il faut réaliser ça. Et tout au long de la journée et tout, il y a moyen de remercier. Il y a moyen de remercier les amis. Euh, là, maintenant, il va falloir que je vous parle quelque chose par rapport au remerciement. Parce que, pour la nouvelle lune. Comment se fait-il que l'homme, vous vous rendez compte, se focalise sur cette lune, la nouvelle, la pleine et tout, mais c'est parce que ça marque le temps, c'est très féminin également. Hein c'est notre satellite à nous, hein de la Terre, hein euh, la lune. Bien, et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Concernant on dit, non, on parle, disons, sur un autre plan. Euh, on dit euh, le satellite. Un hein, satellite, naturellement, ça nous aide parce qu'il y a le téléphone. Clac, on peut parler à l'autre, il y a les communications qui peuvent passer et tout. Donc là, on s'aperçoit qu'on est en plein dans la communication, les bonnes nouvelles, les pas bonnes nouvelles, fake news ou pas et tout, etc. Il y a tout qui passe. Donc, là, on est toujours, disons, dans ce genre de communication. Or, il faut que vous sachiez une chose, c'est que là, ça, c'est un satellite, c'est très matériel, donc c'est des choses qui retombent, c'est des nouvelles, ben, on a fait ce qu'on a pu, ou c'est merveilleux, etc. Bref, là, maintenant, je vais vous parler du satellite, la Lune. Et oui, c'est un satellite aussi, vous vous rendez compte, mais c'est le satellite de la Terre. Alors, c'est pour ça que, disons, Quelque part, elle est autant fascinante, et naturellement, on le voit, disons, qu'elle a un effet euh, réel, disons, euh, que ce soit sur les plantes, que ce soit, disons, sur le cycle des femmes, de la vie, euh, voilà. Ça, euh, je, je pense que je vais convaincre absolument personne, là, on est tous d'accord là-dessus. Bien. Et... Et eh bien maintenant, figurez-vous que c'est très drôle ça, parce que le fameux satellite euh, de la Lune, donc, ça c'est vraiment côté mais, humour incroyable, euh, fait, fait état euh, d'un moment propice, donc, dans la nouvelle Lune, quand elle commence à monter un peu, on la laisse un petit peu monter, la nouvelle Lune. Et à un moment donné, la nouvelle Lune, elle prend vraiment toute son énergie, vous voyez, et quelque part, il y a un moment propice pour pouvoir, disons, euh, faire également euh, des, des prières, des prières au ciel. Là, on ne va pas parler, disons, ça c'est au-delà, vous vous rendez compte, là, on se relie donc au Créateur et donc, il y a un psaume, c'est le psaume 148, mes amis, un psaume donc, du roi David, c'est toujours les psaumes, c'est toujours, disons, avec le roi David, le 148e, qui est lié, donc, à, à, au remerciement, donc, euh, euh, c'est une prière à la lune, euh, sous la lune. C'était, attention, hein, il n'allait surtout pas croire que le roi David, il était là avec sa lune, et puis il était en train de faire la prière à la lune. Non il avait le réseau. Vous comprenez ce que je veux dire C'est comme, comme si moi, je, je vous disais, bah, vous êtes en train, disons, de faire une prière à votre smartphone. Là, il ne faut pas... Vous comprenez ce que je veux dire Là, c'est carrément au-delà. Et là, maintenant, on va aller voir qui c'était le, le roi David. Bah, c'était un berger, c'était un roi. Il y a deux facettes. Vous voyez, il est David, aimé, ça veut dire. Il était aimé, et il a été traqué, il était haïtien. Cet homme, il devait mourir né, Alors, il ne veut pas vivre, voilà, et il a vécu 70 ans, vous vous imaginez, et chaque année, disons, était une conquête, même chaque jour. Et comment, en définitive, quel moyen il nous a laissé derrière pour pouvoir, disons, de rien, euh, avoir quand même une vie de 70 ans remplie, ben, c'était un homme de prière. Un homme de prière. Berger veut dire, naturellement, on est sous la voûte hein, des étoiles, et on a cette capacité aussi naturelle, disons, euh, on est sensible. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a vraiment une force... Euh, qui nous relie, intérieur, hein, qui nous relie, disons, au divin. Hein, C'est vraiment, euh, on a, plus, il y a un truc là, qui, on comprend, on comprend qu'on a un lien. Voilà, on comprend qu'on a un lien avec le divin. C'est normal, on est des étincelles quand même. Hein voilà, et de cette, de cette vie donc divine, hein, tout simplement. Et là, maintenant, je vais vous dire. Euh, je vais vous montrer un petit peu pourquoi je vous parle de ça et pourquoi, euh, pourquoi je vous dis que c'est lié donc au roi David. Alors, je vais pousser un peu mon tableau et je vais vous montrer. allez -y. on fait comme ça et vous allez voir comme c'est incroyable quand on découvre vous voyez qu'on découvre on découvre les des choses comme ça c'est absolument magnifique donc on revient ça c'est la lune vous voyez hein, c'est la lune la, donc là je parle bien de la lune elle a une lettre cette, euh, cette elle porte une lettre naturellement cette lune et eh bien cette lettre là euh, C'est l'initiale de prière et également de psaume. En français, naturellement, on va pas. Voilà. C'est lié naturellement au roi David. Je vous ai dit 100 bénédictions par jour, c'est-à-dire 100 remerciements parce que tu es content, tu as eu du pain, tu as eu ci, tu as eu là. Vous vous rendez compte quand même hein. Donc, c'est quand même lié au remerciement. Et de l'autre côté, après, il y a les psaumes aussi. Et là, pourquoi je sais que ça correspond, disons, au roi David On y va de toutes les façons. Alors, si je vais mettre de ce côté, on fait, là, ça fait 400 ici, je prends 400, d'accord Et ici, c'est la 22e lettre, je divise par 22. C'est égal à 18... Après, ça fait du 18, 18, 18, 18. D'accord Bien. David, il avait 400 enfants. Il avait 18 femmes. Le 22, c'est lié à la royauté. Alors, est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est un hasard, hein, mes amis Toutes ces choses-là, sachant que nous avons toutes cette, Tous et tous cette capacité à pouvoir activer, justement, ces fameuses, ce, ce, ce, ce conseil, ce conseil, c'est un conseil, simplement, tu n'arrives plus à discuter avec tes semblables, tu n'arrives pas à avoir quoi que ce soit, disons, avec que ce soit l'administration, avec ceci, avec cela, avec tout, de boulot, la matérialité, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui arrive. Sauf que là, quelque part, le roi David, quelque part, nous donne une solution. C'est-à-dire, premièrement, n'oublie pas de remercier, chien, quand tu as ou que tu n'as pas. Parce que quand on te donne pas, peut-être que c'est bien qu'on te donne pas. Il y a combien de personnes qui m'ont dit Mon Dieu, oh, je pleurais tellement parce que je voulais marier avec cette personne ça ne s'est pas fait. Et quand j'ai vu, disons, euh, ce que c'était, ce qu'il faisait, comment il était, « Oh, mais mon Dieu, mais merci, merci, merci, merci. » Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Merci, merci, merci, merci. Mais par contre, on n'en a pas toujours, on ne peut pas toujours constater. On ne peut pas constater. Alors, on se dit, « Ma foi, euh, à mon avis, il doit y avoir une bonne raison. Hein? » Bon. Alors mes amis on va pas aller plus loin ici si vous voulez regarder donc le fameux psaume qui correspond disons à cette sanctification donc euh, de la lune c'est le 148 hein, d'accord Et puis autrement euh, eh ben <rire> prenez ce que vous voulez! Hein? Euh, tout simplement, c'est parce que c'est une nouvelle maintenant façon de fonctionner, parce qu'on sait, on, on, on voit là, Uranus, Mercure, Uranus, Mercure, comme ça fonctionne et tout, comme je vous, je, je vous le montre avec cette histoire, disons, de quelque part de sang, et, et, et, et ça peut se passer vraiment en douceur, avec énormément d'aide, juste en déclenchant, disons, un système naturel l'homme a tout simplement il a en lui ce système hein, de pouvoir se relier naturellement à son créateur à sa di à la divinité tout simplement euh, ça c'est un état naturel de l'homme hein. on dit que l'homme c'est un parlant hein, et on dit pas que c'est un parlant parce que parce qu'il parle tout simplement mais regardez parce que les animaux ils parlent aussi la baleine elle parle ça va très très loin euh, ils, ils, tout, tous les animaux parlent mais l'homme a, a la possibilité de parler, de rentrer en contact, on va pas dire non avec l'au-delà, mais avec ses propres origines divines. Ça va être une nouvelle façon de fonctionner, mes amis, parce qu'on voit que d'homme à homme, euh, on, on est dans une forme d'administration là, euh, qui nous met dans des cases de plus en plus serrées, alors que, justement, disons, la Lune nous dit, petit bonhomme, ouvre-toi à la vie, tout simplement, sois libre et sois beau. Sur cette carte, si je pouvais vous la lire, simplement, il ça, ça, y a deux mots qui arrivent, c'est euh, ce qui est ordinaire, voilà, et en même temps, vous voyez, c'est le phénix. Il y a deux mots qui se détachent. On peut les lire de deux façons différentes. Mais oui, on peut vivre une vie très ordinaire et quelque part, disons, euh, bloquée, mais on peut également la débloquer en étant, disons, en mettant euh, l'accent sur le parlant, la discussion avec euh, le divin, tout simplement, et naturellement, demander de l'aide, hein, de l'aide, remercier également. Hein. Voilà. Mais écoutez, c'est une petite vidéo qui est un petit peu particulière, comme ça terminé après. Après, vous en faites ce que vous en voulez, mes amis. Euh, eh bien, écoutez, moi, je suis... Euh, je vais vous quitter, là, maintenant. Hein. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, donc, et puis, n'oubliez pas, donc de venir me voir sur mon site le tarotdes5soleil.com alors vous verrez donc tous mes services euh, pour ceux qui me voient pour la première fois vous pouvez naturellement si ça vous a plu partager, vous abonner et puis agiter la petite cloche euh, de façon à ce que vous, ayez, vous receviez les notifications dès que j'ai une vidéo de sortie voilà eh bien, mes amis, je vous like, merci de votre présence.